Pimous, il y un gars, il s'appelle Prime, oui, il veut se taper avec nous, il est trop dangereux. Je vais lui niquer sa mère. Ouais, ah, il vient, il est là. Il est là, il est là, cousin. Vas-y, vas va, non, tu fais le malin, Prime. toi, tu ouais. fais le fou là. Il fait le toi, malin, tu fais le fou. T'es là, tu vends des petites poudres comme ça, ça, là. Tu ça crois que t'es un mec dangereux, toi. Je crois qu'il est dangereux. Vas-y, vas tu, tu, vas vas tu, vas... tu vas faire quoi Je t'ai ramené mon cousin, mais je crois que tu vas faire quoi Oh, je peux te vous dire. Doc le, doc le. ok salut les guerriers et bienvenue sur fitness fusion on est là pour faire des fusions aujourd'hui on va parler des protéines ah, fou! Je t'ai dit, c'est les voisins, ils sont à côté de chez nous, donc ils vivent très vite. Faut pas dire protéines, sinon dirait dirais bam, tu t'en prends un dans, dans la gueule. T'as déjà pris des coups de barre olympique ou pas encore euh, Donc on va parler des protéines, parce qu'il y a plein d'adolescents qui commencent à musculation. Nous, y ça y nous de autour aussi. De ça, est autour C'est le moment d'en profiter. Les parents, ils disaient, ouais, faut pas consommer ça, c'est de la drogue, c'est pas, bon pas bon pour la santé. C'est horrible parce que là c'est QNT. Donc si vous prenez ça, les gars, là vous allez prendre du muscle. Si vous prenez autre chose, c'est euh, sûr que non, ça va pas marcher. Euh, du coup, on va vous parler un peu de tout ça. Quelle quantité il faut prendre Est-ce que c'est dangereux pour la santé Et que le dire assez si jamais ils veulent pas que tu en consommes, alors déjà ça va être difficile de convaincre des parents, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on va préconiser la fugue. Voilà, je suis enfin, totalement d'accord. De la des... fugue est de cacher ah. des pots dans son slip <rire> ou bien sous l'oreiller. Ah, alors, euh, quelle quantité déjà pour faire simple ça Il y en a vous, vous devez sûrement le savoir, ouais. on voit ces chiffres partout au niveau des protéines par jour 2 kg par. 2 euh, grammes 2 kg. Deux, deux, kilos, kilos, voilà. deux kilos, alors, Allez, comment on dit Les vendeurs, hein, c'est parce que 2 kg, les gars, on va se mettre bien. <rire> donc si vous voulez acheter des 2 kg par jour, il n'y a pas de souci. 2 grammes par kilo de poids de corps. Voilà, donc les chiffres qu'on voit souvent, c'est entre 1,6 et 2,2 2, Moi 2, je 2 comme ça. Euh... Ouais, au moins pour toute l'année tu restes stable. Fouf, tranquille. Ta diète elle s'en change pas. Mais en gros, plus on est en sèche, plus on va devoir consommer ouais. de protéines pour conserver son muscle. Donc si vous êtes en masse, 1,6 g de protéines. Très chaud, je trouve. Ouais, mais ça suffit. En fait, en masse, moi je préférais monter un peu plus mes protéines au lieu euh, de mes glucides. Les glucides, ouais. Après ça dépend de, des gens. Mais le principal c'est le total calorique. Ouais, calorique c'est vrai. Mais 1,6 au final, si vous êtes en masse, c'est peu. Hein. Il y a des gens juste avec l'alimentation, ils arrivent très bien à, se, à avoir, à avoir un 6. Voilà, avoir leur quota de protéines par jour sans prendre de la poudre. Donc, nous, si on vous conseille UNT, c'est une bonne marque, mais ils ne font pas que de la prot, les gars. Bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de prendre la protéine parce que si par exemple, tu fais 70 kg et tu dois consommer 1,6 g de protéines. Ça protéine, tu être à 120 g, 130. Voilà, ça peu. fait 120, 100, 130. Ça va vite, 3 hein, repas, c'est fait. Hein. Donc, 4 œufs le matin, tu as déjà 30 g de prot. 2 steaks euh, le midi, ça te fait euh, encore 40 ah, g. Bon, 30, 40 g. À la collation, tu te manges des tranches de poulet. 20 g, 2 tranches de poulet. 30, tu manges bien quand il ne faut pas faire semblant. Ah, mais c'est un paquet là. Bah, Ouais, c'est un paquet. Ah, là. Donc là, ça revient cher. Donc les gars, même si vous faites <rire> 70 kilos, vous avez besoin au moins d'un petit shaker par jour. Mais euh, commencez pas à vous nourrir exclusivement de ça. Trois shakers par jour, ça fait beaucoup, je trouve. Ah oh non, ça va falloir être un fils de pute. Il faut voilà. dire les termes. Ceux qui font ça, c'est des connards. Donc nous, si on met en avant cette marque, c'est pas pour que vous consommer à foison de la protéine. Vous n'avez pas tout malade si vous faites ça. Mais c'est surtout, bah, vous avez gaspillé de la protéine pour vous, la vous dégoûter. Gardez-en un hein, pot. Normalement, ça dure deux mois facile, les gars. Normalement, tu fais un shaker par jour. Et à la limite, en plus d'un shaker, tu peux utiliser ta poudre pour tes recettes le matin. C'est ça. Vraiment, moi, quand je match de la consommation prot euh, en poudre c'est deux shakers par jour moi non c'est euh, un shaker ouais, en moyenne et si un... vraiment j'en ai besoin et encore des fois j'en prends pas ça va dépendre mais sinon souvent j'utilise la oui c'est pour mes recettes ouais. je vais me faire un smoothie boum je vais mettre un, un scoop dedans et boum ça devient un smoothie protéiné c'est la magie pour le matin c'est bien euh, aussi quand t'as pas envie de déjeuner bam je te fais direct ouais, un shaker en collation c'est parfait à 16h après l'entraînement ou le top du top la caséine le soir les gars ça c'est une prot à assimilation lente ça veut dire que pendant toute la nuit votre corps ah, a de la prot bien, faire. Mais sûr que tu dois te marier, toi. <rire> donc, les gars, caséine, ça c'est le top du top, c'est un peu plus cher à consommer avant le soir, juste avant de dormir. Et donc, voilà, on a le quota. Tu penses sur un repas, quelqu'un de naturel, évidemment. Ah oui. Combien de grammes de protéines est-ce qu'il peut manger au maximum Donc, ça, il y, y a des études qui sont sorties. Ouais. Vous, vous pouvez consommer, assimiler seulement 30 grammes de protéines par repas. Je sais pas s'ils ont. Le truc, c'est que, est-ce qu'ils ont fait les tests sur des gros muscles ou pas Je sais pas, gros, mais. C'est ça le problème. Moi, je te dis juste, euh, donc, si tu. 30 grammes, il y a assimilé par ton corps. Donc, si tu manges 31 grammes, le 1 gramme, il fait quoi il je sais pas pas, on sait pas. Et en fait il glisse ouais. voilà. les gars c'est débile vous pouvez manger beaucoup plus de protéines je pense que pareil. ça par repas euh, moi en général je vise 40 grammes de protéines par je vise repas Je même 50 moi des fois tu vois ah ouais t'es ouais. chaud en, en fait, fait c'est pas pas même pas ça si tu manges deux steaks hachés t'es à 40 grammes ouais. tu mets des lentilles avec c'est ça tu montes gros 50 c'est vrai parce... 60 tu t'en mets parce pas que compte. moi je compte seulement les viandes mais non il n'y a pas que ça mais même dans les pâtes t'as de la protéine bien sûr donc 30 grammes par repas au niveau de la simulation ça faut l'enlever de votre tête les gars c'est comment vous allez faire 8 repas par jour pour avoir vos 150 grammes de protéines par jour, c'est pas possible. Donc euh, mangez 3 repas, faites une collation et ça sera suffisant. Largement. Je, je vais revenir sur un truc niveau des protéines, c'est est-ce que tu penses sur une seule journée, tu fais un seul repas, tu manges 150 grammes de protéines sur le, sur le repas hein, au mad, est-ce que c'est équivalent à répartir sa protéine Non, ça, ça peut marcher, mais c'est pas ce qu'il y a de plus optimal à choisir, il vaut mieux privilégier 4 repas Je suis et une collation. Ouais, plus t'as de repas dans ta journée, après faut pas en faire 8, mais en général 3 repas c'est déjà top, c'est vrai. Donc maintenant oh les dangers. Dedans, hein. ouais, on avait fait une petite intro là-dedans. On avait fait oh euh, Est-ce que ça c'est dangereux pour vous Pourquoi serait dangereux enfin, Après, s'il y a un moment, je fais ça. Le... Fais pas ça, il pue, espèce ouais. d'enfoiré. Ah ouais, merde. Eh, hey, dedans, la <rire> vie ça de ma mère, il y a la potion d'obélix. Il faut pas ouvrir. Là, ça peut être dangereux. Ouais, bah oui, ouais. c'est le seul moment où c'est dangereux si je te claque sur Après, le front. là aussi, ou... ça peut être dangereux. Non non, s'il si casse, si tu vas ramasser ce qu'il y a dedans. Par Dieu, <rire> je prie pour que personne n'ait ramassé ce <rire> ah, qu'il dedans. Est bon. Donc, les gars, c'est pas dangereux, sauf si quelqu'un de fou comme ça le lance sur vous. Ou alors si tu tapes euh, 5 kilos de poudre comme ça. Voilà, mais ça, ce pot-là, déjà, il fait 2 kilos. Est-ce que tu es capable de manger 2 kilos toi-même Pour moi, en fait, toute chose est dangereuse si elle est en surconsommation. Voilà. Tu prends du coca, c'est pas dangereux si tu bois un verre par jour. Envoie 5 bouteilles par jour. La vie de ma mère, tu vas pas tenir 3 mois. Hein. C'est ça, mais pour être en surconsommation, sur les gars, faut y aller. Hein. Ouais. Parce que tu peux mourir euh, d'eau si tu bois ah, trop d'eau. Faut en voir. Bah, au niveau de la prod c'est pas pareil. la même chose. Et ça devient dangereux en fait la protéine, c'est que pour les personnes qui ont déjà des problèmes au niveau des reins et en plus qui s'hydratent pas assez. C'est ça. C'est des macs quand même ils prennent de la poudre. Oh, ouais, ils et ils arrivent à enlever ouais, que ils la protéine. Pro... C'est des macs oui faudrait qu'on je... je... qu essaye. C'est une dinguerie. Non, on va très rien vache On va je... mettre 10 ans gros. Ils prennent une... avec la passifille. Je sais que pas, je pense que ça doit être euh, un, je sais pas comment ouais, ils non, font, c'est une machine, ouais je pense. un filtre, ils filtre, il filtre. Je pense c'est ça, c'est une dinguerie. qu'un jour on aura une marque de complément alimentaire et puis on fera nous-mêmes notre protéine. Incroyable. On fera de la protéine extrait du sperme de cheval. Les gars, vous êtes musclés, je vous le dis nous. <rire> non, le top du top, ce qui pourrait nous arriver vraiment. Avoir une usine de compléments, ça, c'est pas possible. C'est mort. J'ai pas envie de gérer ça. C'est mort, c'est mort. Mais avoir un pot QNT avec Pour la signature mort, Fitness Fusion, c'est ce nous qui choisissons le goût, tout ça. Le design ah. aussi, peut pète sa mère. Mais ça, bah, les gars, faut, faut les sans coffre, faut aller les ah. chercher, abonnez-vous. Faut prouver qu'on a de la valeur. Et euh, bah, du coup, faut nous soutenir en utilisant le code de réduction Fitness Fusion. Vous avez moins 20% sur les compléments alimentaires. Et si ta daronne, elle veut pas que tu utilises. Euh, ce code elle veut pas que tu consommes de la protéine, qu'est-ce que tu peux lui dire D'aller se faire foutre. Voilà. Tu demandes d'aller voir un médecin du sport à ta mère. Tu prends ton pot, tu vas avec le médecin du sport. Il va lui expliquer en détail si ça sort de la bouche d'un médecin. Après c'est open bar. Voilà. Après aussi à vous de la rassurer en lui, ouais. en lui disant que vous n'allez pas manger ça euh, trois fois par jour. Ouais. et moi ça me termine que des parents ils pensent encore que de la protéine c'est dangereux. Ils sont là, cigarette à la main, ça tape des apéros et ils disent euh... ah c'est dangereux la protéine. Moi j'espère ils ont passé de daron là quand même. Je prie pour eux. Hein. <rire> les gars il y a tout ça aussi sur Fitness Fusion, vous l'a dit. Il n'y a pas que de la prot. Il On ne vend pas que de la prot. Donc, euh, si vous voulez des brûleurs de graisses des boosters, du collagène, des vitamines, des oméga 3, puisque les compléments alimentaires, c'est surtout pour euh, ces choses-là, oméga 3, euh, vitamines, n'hésitez pas, ça va nous aider. Lâchez un like, mettez un commentaire. Le mot du jour, Pimous, écrivez Hachunimmec et vous ah, démerdez pour l'entendre. Je répète, mec Il m'a demandé un mot dans ma tête. Il y avait une mouche, elle nageait dans le dos et vient comme ça, frère. C'était Fitness Fusion. De la FF Et le mot du jour c'est pour le ré... c'est pour le référencement les gars C'est pour ça qu'on joue à ça C'était Fitness Fusion De la FF Vous étiez en présence de Kimous Et Didio Force Et Fun oh <rire>